Dans l'oreille. Moteur. J'arrive. Oppression. Quoi? Ça sert à rien. Cette palette n'a servi à rien. Par contre, tu as des chances de te prendre un en face, ça m'arrangerait bien assez, ce sera un bon début pour moi, là c'est bien là, en face, en face, oui, c'est ça, je sais essayer de couper le chemin en partant à gauche, non, non, non, reviens, reviens, reviens Claudette, c'est fou ça Claudette, Ok. Dédarde. Saut. So. Oh, Dédarde. Très bien. C'est ok, c'est ok, c'est ok. Parfait. Par contre, il n'y a plus personne là. Voyons voir ce qui peut l'être. Blocage. Ici, il y a une palette à laquelle je ne m'attendais pas. Je vais poser ici un piège. J'ai le tour et joué. On n'a qu'un seul, là. Un, deux... Il faut que je bloque les trois, ici. Les trois, par là. Je vais voir avec le tour et joué si je peux détruire, faire régresser le moteur, là. En face. Il n'y a pas besoin. Ok. Je vais récupérer les pièges qui sont éloignés. Les deux là-bas. Je vais utiliser oppression là-dessus. Je t'ai vu. J'ai entendu les bruits de pas. Ça, c'est OK. Les deux. C'est OK. On a un seul hook. Un seul. Un seul, c'est pas énorme. Un café nommé Désir. C'est pas énorme. Continuons par là. Non. Mauvais move. Tu es piégé. Tu vas en face, tu vas te prendre le piège. Tu essaies de faire le tour par la droite. Vas-y, fais la gauche. Prends le piège. À moi. Celui-là, il est OK. Maintenant. On va se retourner. On va appliquer le piège. Ici. Ça va les obliger de venir par là. Je vais reprendre ce qui doit être par ici. Ce, ce moteur-là, il est bloqué. Très bien. 1, 2, 3. Je peux toujours récupérer ce moteur-là. Le trigène n'est pas bloqué. Donc je vais tout réjouer ici. Je vais poser le piège-là. Un autre là, des fois qu'il fasse le tour. J'ai un plan B en termes de, de trigène. Quelqu'un a été libéré par là. Juste là, ils sont à gauche. Ouais. T'es sûr de ton coup là Ça a servir à rien, hein. Bisous, Je Jean-Jarvis. Ouais, très bien. Fais le tour, repars par là. Prends-toi piège. Ok bon, je récupère Attention le piège On va utiliser oppression par là Ils sont bons Ils sont coordonnés 1, 2, 3 C'est sur quoi je peux compter C'est sur ce piège là, qui est à gauche. Toi. Palette. Parfait. Je peux récupérer ce piège là. Je peux casser ça ici. Voilà. J'arrive, j'espère. T'es pas toute seule. Deuxième piège. Ok. Il quelqu'un qui est là. À l'intérieur. Palette. Je peux compter sur toi. Piège. En face. Allez, c'est ton moment. Voilà, merci. On va utiliser... Voilà. Ça, là-bas. C'est parfait. On a... Quoi donc les moteurs qui sont bloqués là. Tous les moteurs sont bloqués, quoi qu'il en... Qu en soit. Je peux récupérer quoi. J'ai trois pièges qui peuvent faire la différence, qui sont hyper éloignés. En faisant ça, tout va devenir compliqué pour moi. Le truc qui peut équilibrer, sachant qu'ils sont à 100% de leurs effectifs, c'est le tour est joué. Nous avons le moteur à droite qui est cassé. Le moteur là sur lequel quelqu'un a travaillé peuvent tous s'enfuir si je joue mal et je peux mal jouer. Faut que je dose les deux. Je peux utiliser les tour et jouer ici. En utilisant le tour joué, aux oh, pressions va s'activer sur les autres moteurs. Très bien. Je vais pas aller en chase. Faut choisir ses chaises Très bien, c'est bien, vous le faites. Toi t'es là. Toi t'es là, t'es au okay. cœur. Ok. Biscuit, T'as biscuit. vu quelqu'un ici Bien, bien. Ouais, tu peux faire ça. En avant par là. Ouais. Fais le tour. Non Palette. Fais le tour, prends-toi le piège. Maintenant, on prendra le piège. Merci. Voilà. Devant. Mmh -hmm. Palette, pour rien. Ok, maintenant. Ça, c'est Ok. Okay. Je vais récupérer le piège en face. On un go, tu vois. Va à droite, va à droite. On va rigoler un peu. Allez, va à droite, prends-toi le piège. Non Ok, très bien. Bon je vais quand même récupérer mon piège. L'autre a été libéré. C'est compliqué, c'est très très compliqué pour moi là. Ils peuvent finir largement, largement. Les moteurs. Je suis allé loin. Oppression sur. Eux. Un moteur, peut-être celui-là, là-bas. Je peux changer la donne. Moteur au milieu, peu importe. Il est pas fait, hein. c'est celui le plus compliqué. Le moteur n'est pas avancé, là. Parfait, ça. Ouais. C'est bien, ça. Non. On va casser le loop ici. Bah, celui-là. Très bien. C'est l'autre en face qui joue avec moi. celui avec la veste multicolore. Tu vas là en chase, toi, hein m'intéresse pas je vais vous avoir à l'usure voilà comme ça oppression qui fait régresser les autres ok on va continuer tout droit et oui bien maintenant on va faire grâce À la perque de Nemesis. On va continuer à vous mettre la pression. Ça y est, vous avez perdu 25% de vos effectifs. Toi, tu utilises ton burst. J'utilise le tour et jouer ici. Je pose le piège là. Je récupère un piège là. Je récupère le deuxième piège là. Un café nommé Désir. Vas-y, ah, il fait tomber ta palette, là. Hein. Ouais, super. Reviens nous voir quand tu veux. Ok. Je casse ça. Ils sont trois, hein. J'ai juste besoin de... De leur mettre la palette. Oh, ils ont cassé cette... Ses... Oh... Ok. Du coup, on en parle pas. Il mange un cactus. Fait un peu trop, trop, trop, trop confiance. En. Oh. Attention à gauche. Ah, DS Oh j'adore C'est mon moment préféré. <rire> ah j'adore. Ah le piège en face il va s'ouvrir et là on va se prendre un... Vas-y, ouvre-toi, là. Toi, là, en face. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Allez. Ouvre-toi. 3, 2. C'est qui qui s'est pris un piège Où ça Où ça Ah, oui, bah c'est celui qui était en bas. Très bien, pardon. Ok, très bien. T'es un DS, mais au moins je t'ai appris la leçon. Voilà, très bien. Respecte-moi la prochaine fois au lieu de me piéger dans un placard. Du coup, on en est où On va-t-il tourner jouer en face là Bien joué. Ok. En face. Se prendre le piège à nu DS. Non. Non, non. Non mais ils ont voulu manger un cactus. Ils ont voulu avoir les yeux plus gros que le ventre. Le gars, il voulait me narguer euh, en, en étant euh, euh, dans le. dans le placard pour utiliser son DS. C'est un truc qui me fait vraiment, vraiment marrer. Quand tu es. Euh, quand tu es piégeur et t'as quelqu'un qui euh, va dans un placard pour utiliser le DS sur toi, mais c'est savoureux, c'est savoureux, tu poses un devant en fait. Juste tu poses un et tu t'en vas. Juste tu fais ça en fait. Tu fais rien de plus. juste tu fais ça. Ah Juste tu fais ça. Plus de être. Tu vas en face, t'es sur ton coup? Non, oh, mais on était parti, on était très très mal. Hein. Franchement, c'est. Soit. Monol. J'ai vu. Mais c'est quoi ça? Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Quoi ça? Mais qu'est-ce que c'était que ça? Mec... Mais c'était quoi ça? Nerethe! <rire> <rire> Mec était était là Un chariot of fire <rire> Allez, tu cunes. Attentez les 4%, ce restant... Ok, ok, très bien. Bah, fin du game. Allez, merci, c'est lui. Ok. <rire> très bien, très bien. Parfait, parfait. Le 4K de la joie avec de la stratégie du jeu d'échecs. Ah, ce moteur, très bien. Un. Bonjour. Très bonne idée de partir par là-bas. Il a vandalisé le truc. Et il est parti. Bon, nous avons un qui est là-bas. Ah ouais, j'ai entendu de la cisaille. La cisaille de... Mm, PANSEMENT Il est reparti par là-bas. Ok. C'est le gars blessé, hein. Ils sont en train de me pourrir mon groove, là. Hein. Voilà. Ok. des ou pas Ok, pas d'édeur. Ok, c'est où là-bas C'est trop loin là. C'est trop loin, c'est trop loin. Comment je fais moi maintenant Alors La soc. Okay. Je vérifie là que ce moteur là n'est pas touché. Je vérifie que ce moteur là, il est ok. Je pose ça ici. Quelqu'un va vouloir libérer. Et ce moteur-là, il va vouloir donner un petit coup de dent. Et oh, et les gars, je suis occupé à expliquer aux viewers ce qui se passe. Je peux travailler tranquillement. Comment ça se passe Qu'est-ce qu'ils diront, les viewers Qu'est-ce que vous direz vous si on vous interrompt pendant les explications Voilà, vous serez décontenancé, vous serez dégoûté, vous. Pardon. Un, deux. Ça va que j'ai encore un trigène par là, mais ok. Ok. On va récupérer. Le seul piège qui reste en face. Qui a l'autre bout de l'univers. On n'a rien à faire là, on est.. Voilà, oh très Et vous êtes trois là-bas et personne pour libérer. Très bien. J'arrive. Voilà, ça c'est bien. J'ai l'impression d'agir en mode touriste un peu. Soignez-le Sinon faites quoi là Oh bien joué ça. Hein. Palette pour rien. Merci beaucoup. Du travail maintenant. Alors On va poser le piège ici, voilà. On va voir s'il y a un moteur là qui se fait. Non Et surtout s'il y a ce moteur là qui se fait. Non plus. Très bien. Oh, c'est tellement... <rire> Mec. Bah, ouais. Super idée. Super idée. Bon, je vais reprendre les deux là. Un café nommé Désir. On va casser celui-là pour le plaisir, pour qu'il soit découvert. Mais attends, mais t'es là en plus. Tu restes. Mais, mec. Alors ça. Alors ça, mon gars. Le jbong rocher là Là, le jbong rocher. Il va se tourner, il va se prendre le piège. Non C'est par là voilà. Alors celui-là, mais c'est la honte. C'est la honte, hein C'est la honte, hein C'est la honte, je vous dis, hein Tu es le tour Oh, il a rien à craindre, là. Mais prends-toi, le... Est-ce qu'on a quelqu'un de coopératif là Bon, puisque ça, je vais m'acharner sur les citrouilles On va faire un truc un peu inattendu. On tente. Un truc rigolo. On a ça qui est là. Ça qui est ici. Réfléchissons. peu voilà. Très bien. Yes Super. Elle va revenir. Fais le tour, fais le tour. Prends-toi, s'il te plaît. Oui Non, c'est quoi, c'est la Claudette Parfait. J'ai l'impression d'être en mode touriste, hein. J'ai l'impression que je pourrais être... Avec, vous savez, la, la casquette et, et, et une hélice. Vous savez, genre en, en colonie. Ouais, ça va Pas pour rien. Ah Parfait. Ce moteur il est à zéro. Je peux récupérer ça. Un café nommé désir. Là, on est à seulement deux hooks. On va voir, on va faire le pari. Voir... Si. En n'ayant que deux hooks, quatre moteurs... On peut tout, tout casser, là. Oh, oh, Ils sont tous soignés. Ils sont tous OK. Ils sont tous là. Le concept de la clé n'existe plus. Les trois moteurs sont à zéro. Le défi commence. Le duel commence. Là, ils peuvent peut-être monter le... OK. Ah bah oui tu tu te souviens on a oppression ah si elle fait le tour elle descend par là et se prend piège Eh ah oui j'aurais fait la même chose j'aurais fait la même chose très bien j'aurais fait la même chose alors celui-là de move mais c'était du génie celui-là, c'était du génie Y'a quelqu'un qui est derrière Genre juste là, là, faire le tour. Enfin, on... ouais... On sait qui est là. J'aurais fait la même chose Pardon, désolé. Là, il aurait... Descendre par la gauche, là. NON, t'es narde <rire> Très bien, très bien. Ok. Alors, palette. Oh, la même, hein. Il <rire> a voulu faire le tour. Très bien, même move. Là, tout commence à se corser. Là, on... Là ils sont en train de se dire, aïe. La clé ne marche plus, c'est ça Elle va faire le tour, si elle passe entre les arbres, elle se prend le piège. Ils essaient de faire le moteur ici. Deux qui sont blessés. Là, tu n'as plus l'excuse hein, du tunnel. Hein. Vous êtes deux, il n'y a pas de palette. Vous êtes tous blessés. Il y en a un qui est resté là-bas pour faire le moteur. Peut-être trop éloigné. Vous êtes deux. Tu vas trop prendre le piège. Parce qu'il s'ouvre. Tu as mangé un cactus. Vous êtes tous blessés. Vous êtes tous pas bien. Vous êtes tous en chase. Vous êtes tous éloignés. Vous voulez forcer les moteurs. Vous avez raison. Il y a une. Ouais. On se donne rendez-vous en face. Bah oui. <rire> Lâcher de palette pour rien. Ouverture automatique ici. De piège. Récupération. Intervention maléfique qui bloque tous les moteurs. Le tour est joué, qui est débloqué. Ils ont commencé à faire ces moteurs-là, ici, juste en face. Qui a régressé. Tous les moteurs sont à zéro. De nouveau. Et tous les pièges s'ouvrent de nouveau. On était à deux. Tu veux faire quoi Quelqu'un pour libérer Quelqu'un Toi t'as un dédarme. Donc lâche ta palette pour rien. Donc tu as -tu ton dédarme maintenant. Ok, très bien. Donc là, je vais lâcher. J'ai Oppression qui s'est réactivée. Je vais être Oppression sur un moteur qui va ré faire régresser tous les autres. Ils se sont soignés. Bien mal leur en pris. Je vais aller là. Ils sont là. Hein. On est l'oreille. Attention. Attention, j'ai dit. Oh Ce move Gros respect pour ce move. Hein. Je reviens, je reviens. Je reviens. Ouais. Va être obligé de se soigner, je vais les avoir allusion. Oppression. Oh, le 3-6 noscope. Euh... Rien à dire. Absolument rien à dire, sur ce move. Ce move-là il était parfait, c'est l'un des meilleurs 3-6 que j'ai vu. Et les deux qui arrivent en force. Tu veux tenter le truc Vas-y. Tente, tente. Tente Tente Du coup il a profité du fait que j'étais retourné pour aller vers le moteur. Commence à, avoir, commence à discerner euh, ce que je fais, où je l'ai fait. On va récupérer ça. On va le poser là. Ils sont tous soignés. Duel au sommet. Ils sont tous ensemble. Ils font le tour par là. Ils doivent adopter leur stratégie. Faut que je récupère ça parce qu'il n'y a rien à faire là. C'était de la para. Mmh. Mais Sandek, c'était sous tes yeux C'était sous tes yeux C'était sous les yeux Les moteurs ont régressé de nouveau. Avec éruption. Il tente celle-là. Tout régresse encore. Et là, il y a quelqu'un derrière. Tout régresse. La scie, elle monte. Elle a pas de palette. Je tente, hein, je les ai à l'usure. ok. Ah ils vont forcer... Ah, mauvais move, ils sont en train de passer leur temps à soigner. C'est intéressant mais je les ai, mais à l'usure, à l'usure, à l'usure. Le tour est joué sur celui-là, ils retournent à zéro. Ils ont perdu 25% de leurs effectifs. Bah ouais. Pas tout le temps, ce 3-6. J'utilise éruption là-dessus. Ou presque. Il y en a un qui est là. Il essaie de m'emmener loin. Je vais aller au bout de la chaise, ou presque. Juste pour faire tomber les palettes. Les unes après les autres. Je sais que c'est... Trop ralenti. Les moteurs sont trop ralentis. Ils sont de nouveau à zéro. Lui, il a une palette, donc... Il va faire tomber la palette. Non Mais il a un dédarde Ok Donc je l'ai obligé à faire son move Il a utilisé Tetard Il peut plus utiliser darde. Je vais aller sur les moteurs Je vais utiliser oppression le moteur je vais tendre l'oreille Qu'est-ce qui était fait Ok Non bien vu Mais Ok Très très bien vu, bon retournement en situation, ils ont forcé le moteur. Ok. Un moteur là, un autre là, un okay. Un café de mes désirs, ok on a un là, un là-bas. Un okay, qui est blessé, celui-là il pose problème pour moi. Ok. T'as plus des dardes. T'as plus d'Edard. Tu l'as utilisé tout à l'heure contre moi quand tu m'as amené vers l'extérieur. Est-ce que t'as quelqu'un qui va venir te sauver Peut-être hein. non, non ils ont fait. Ils ont utilisé la stratégie du désespoir. Ils ont eu raison. Ah voilà, il a abandonné. Franchement, duel au sommet, hein. Duel au sommet. Hein